Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce ne sont pas des news que je viens vous apporter, enfin si, que des news mais pas celles de l'actualité, ce sont mes news, parce que je me dois de répondre à certaines, euh, certains, certains questionnements qu'on qu m'a dit, qu'on m'a fait partager et qui sont tout à fait justifiés. Et donc, euh, voilà, c'est pour répondre, euh, le, savoir le pourquoi du comment. Euh, donc aujourd'hui, je me mets pas comme ça parce que le soleil est tellement présent que, du coup, euh, c'est pas que je veux vraiment me montrer, enfin bon, autant euh, savoir à qui on parle. Donc j'ai fait une chose, j'ai changé ma page, enfin j'ai changé le nom de ma page, qui a été le respect pour tous, j'ai mis le respect pour tous, rap, contamine et ailleurs. Pourquoi ben, euh, On m'a souvent dit que euh, on n'est jamais mieux servi euh, que par soi-même et qu'avant de penser aux autres, il ben, faut déjà penser à soi. La chose qui, en soi, on n'est pas tout à fait idiot. Donc, euh, je vais donc commencer par euh, ma commune, ma cité, ma ville qui me tient à cœur, que j'adore, que pour rien au monde, je ne quitterai Parce que on, y, on y est bien à la condamine. Quoi qu'on en dise, on y est bien. On a tout. On a euh, un docteur. On a une pharmacie. On a un épicier, on a un boulanger qui nous fait du pain à se damner tellement il est bon, on a euh, un groupe de fitness, euh, une petite cabane qui nous fait fitness, hein, même si euh, beaucoup disent qu'il n'y euh, a rien. Hein, à cette, sur cette place-là, bah si, juste en face de l'école de la Grande parce qu'on a une école aussi, oui, ça va de la maternelle jusqu'au CM2, ouais, on a une école aussi, et donc euh, face à l'école, euh, il y a une petite cabane où les jeunes euh, font du fitness, pour certains c'est rien, pour d'autres c'est très important, parce que ça leur permet euh, à moindre coût de, de se défouler, de faire du sport. Et pendant qu'ils font du sport, et ben, ils ne pensent pas euh, à la misère dans laquelle on est. Pourquoi j'ai changé cette page Parce que moi, heureusement, j'en remercie, remercie le ciel, j'ai ce qu'il me faut. Oui j'ai pas beaucoup d'argent. Et si je m'en tiens à ma pension, j'en ai encore moins. Ouais, <rire> euh, moins que le RSA. Hein, C'est pour bon vous dire, hein, moins que le RSA. Et euh, mon mari, lui, il travaille pour nourrir la famille. Donc tout ce que je fais, je le fais en autodidacte. Ouais. Et je le fais avec mon cœur et les peu, les, le peu de moyens que j'ai. Donc, j'ai décidé de porter davantage d'attention sur l'endroit où je vis tant qu'à faire, puisque j'y vis. Ah, désolé, il y a du vent, c'est une horreur. Donc, euh, j'y vis à la Condamine. Je suis très heureuse d'y vivre. Et pour ça, euh, je voudrais aider. Je, je tiens à aider. Ah, je, je fais, j'agis, je fais, je, je, je, j'agis, j'aide à ma façon. Et donc, si ceux qui habitent la Contamine, j'ai euh, discuté avec certaines personnes qui m'ont dit euh, mais euh, quand je vois tes vidéos, en tout, en tout cas les dernières, tu étais très en colère. Tu criais, tu étais très en colère. C'est vrai, j'étais en colère. Je le suis encore. Oh, je me suis calmée. Ouais. Et la colère, elle est dans le fond, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là. Ouais. Parce que face à l'indifférence, moi, y a, y a, y... l'indifférence des autres, il n'y a, y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse contre l'indifférence. Il n'y a pas d'excuse. On n'a pas le droit de laisser les, les gens pourrir dans leur misère euh, sous prétexte que nous, on a tout ce dont tout, tout on a besoin. On n'a pas le droit. Ou alors c'est qu'on n'a pas de cœur. Hein, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un problème. Donc avec euh, la ruche aux idées, et ben, euh, je me suis engagée à faire des projets. Et puis dès que je ai rien qui me passe par la tête, eh j'y retourne, et j'y vais. Mais comme c'est la période des élections, eh ben, j'ai aussi contacté le maire pour avoir un rendez-vous en direct avec lui, parler en tête-à-tête tête avec lui. Parce que figurez-vous que la dernière fois qu'il est venu à la conamine, pour que justement on puisse apporter nos idées, nos convictions et ce qui pourrait aider à aller mieux. Ben, euh, ce tract là, je ne l'ai pas eu, non, je ne l'ai pas eu. On a invité mon, on a invité mon, ma boîte aux lettres, je ne sais pas, elle ne doit pas être assez visible, je ne sais pas. Pourtant, mon mari est pas Prévenu au dernier moment parce qu'on l'a agrippé. On a dit tiens, donc euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sont. Je veux dire, en, en période électorale, c'est euh, on, on va jusqu'à euh, poignarder son meilleur ami pour pouvoir avoir le dessus. C'est terrible, c'est terrible, ce qui est encore plus terrible. C'est qu'on préfère poignarder son euh, meilleur ami pour avoir le dessus plutôt que de pouvoir aider. Ouais. Et ça, ça serait mieux quand de pouvoir aider. Hein, que ce soit pour un parti ou pour un autre. Alors, je m'en fous, je j'ai pas de parti. pas de parti, je Mais euh, moi ce que je vois, c'est que que les gens soient de droite, de gauche, du centre, de l'extrême, peu importe. Pour moi ce sont êtres des êtres humains. Et c'est des êtres humains Là, certains ont besoin d'être aidés. Certains ont besoin d'un peu de compassion, d'un peu d'humilité. Euh, Alors on m'a dit aussi qu'il euh, faut passer par les réseaux sociaux. Mm -hmm. Passer par les réseaux sociaux. Ça c'est une qualité, de passer par les réseaux sociaux. Ouais. Mais encore faudrait-il que les gens s'intéressent à ce qu'il y a écrit dans les réseaux sociaux. Que les gens les voient. Parce qu'en fait les gens ils regardent que ce qui les intéresse et la misère ça ne les intéresse pas. Voilà. Ah la misère ça ne les intéresse pas. Aller faire un fête ouais, ça les intéresse. Euh, rencontrer des artistes ça les intéresse. Rencontrer euh, des gens haut placés ça les intéresse. La misère ça les intéresse non, pas. Non dans... c'est pas dans leur dictionnaire. c'est pas dans leur façon de faire. Et quand je vous dis la misère, ce n'est pas ça, seulement la misère euh, d'habiter euh, sous un carton ou de ne pas avoir de quoi manger, ou de ne pas avoir de quoi s'habiller. Il y a la misère dans les écoles. Il n'y a pas tout ce qu'il faut dans les écoles. On nous apporte des choses dont on n'a pas besoin et puis celles dont on a vraiment besoin, ben, oh, oh, on ne les apporte pas, ce n'est pas utile. Par exemple, l'enseignement. Nos enfants ont besoin d'apprendre. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils vont à l'école d'ailleurs. Ah, euh, sinon, on va les garder à la maison. Hein. Ils ont besoin d'apprendre. Et donc, ils vont à l'école pour l'apprendre. Sauf qu'ils n'ont pas le job d'apprendre. Ah non. Deux heures par semaine, c'est euh, juste pas possible d'apprendre. Non. Alors, euh, soit tu es un super doué et on te fait passer pour euh, quelqu'un de pas normal. Soit tu n'arrives pas à adhérer euh, et tu n'arrives pas à aller assez vite parce que ben, euh, ça, ça va trop vite et que toi ben, tu t as, t as la tête ailleurs. Et là pour le coup, tu passes pour le cancan. Ouais, le petit garçon, peut-être fille, qu'au bout de côté. Parce bout de... Non, ben, pas ouais. assez vite. Alors, on, on a pris un peu de récréation. La maîtresse reste avec elle, mais on a pris un peu de récréation histoire qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle aille plus vite ou qu'il aille plus vite enfin on va parler d'un enfant, c'est plus simple il n'y aura pas de sexe comme ça Et euh... sauf que je suis d'accord oh, avec ça je suis d'accord oh, avec ça parce que le but d'être Notre but, c'est d'élever nos enfants du mieux possible. Faire en sorte qu'ils aient des bonnes bases au niveau de la maison et qu'ils puissent se débrouiller plus tard. L'école est là pour aider. Aider dans le sens où on devrait alors apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais dites-moi, à quoi ça sert d'apprendre à lire, à écrire et à compter si maintenant on a les ordinateurs Ben ouais, il n'y a plus besoin. L'enfant n'a plus besoin de manipuler euh, son poignet pour tenir le stylo et pour écrire correctement. Puisqu'on a les ordinateurs. Puis avec les ordinateurs, ben, on n'a pas besoin de savoir bien écrire. Il hein y a le correcteur en télégraphique. Et ouais. Donc, euh, je me dis que les... Le temps passé devant un ordinateur, dont on nous fait le reproche d'ailleurs, parce que les enfants sont trop souvent devant l'ordinateur à la maison. Ouais, ouais, ouais. Ah, ils ont le droit d'être devant l'ordinateur à l'école, mais pas à la maison. Non, ah, à la maison, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de se défouler à la maison. Non, non, non. Bref, ceci tant euh, l'apprentissage se fait à l'école. L'école est là pour apprendre aux enfants comment on écrit un mot comment on le lit, comment il se compose, comment elle compose une phrase, comment on la détaille, elle est là pour l'orthographe, elle est là pour la grammaire, un peu d'histoire, de la science, un peu de science, des maths, bon c'est avec l'histoire de Condé, hein, ça vient même, des maths, de la gym, voilà. Aujourd'hui, on fait quoi Aujourd'hui, on fait quoi dans les écoles Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait dans les écoles. Je sais que les enfants ont avoir le temps de ministre. Qu'ils ont des cartables qui sont euh, aussi longs. Ah ouais. Non mais c'est histoire de les... leur défoncer un peu le dos. Ouais. Parce qu'au final, euh, si l'ordinateur, euh, il est en classe. À quoi ça sert tout ce merdier dans le cartable Hein À quoi ça sert C'est pour qu'ils fassent les devoirs à la maison. Je suis contre les devoirs à la maison. Je suis contre. Les enfants ont déjà leur travail à faire à Ils ne sont pas contents de travailler à la maison. À la maison, c'est un endroit où on se pose. On se, on se décontracte, où on passe un moment en famille et euh, où on peut se, euh, va se raconter notre journée, comment ça s'est passé, est-ce qu'on a été bien, euh, est-ce que notre journée nous a plu, est-ce que, euh, voilà, la maison c'est euh, le cocon familial, c'est là où on se retrouve tous les soirs. du travail à la maison, en ah, dehors du travail, pardon, en dehors du travail à l'école. eh ben non, non, non c'est le travail à la maison, ben oui. Ah, mais non, mais les enfants, faut pas trop qu'ils réfléchissent, ils sont plus là. Parce que les enfants, ils sont intelligents, oui. Ah oui, j'ai parlé avec euh, des, des jeunes ados de la Conda. Mais si vous saviez l'intelligence ont, mais si vous saviez mais si vous saviez comment euh, ils ont un une façon de voir la vie qui n'effleure même pas certains adultes. Celle-ci, non. j'ai été agréablement de surprise de parler avec eux. Alors on va dire, ouais la jeunesse actuelle, c'est du n'importe quoi. Mais euh, on a été chercher, pourquoi est-ce que la jeunesse actuelle, c'est du n'importe quoi On a été chercher. Peut-être que les enfants, ils sont juste Écartés de l'école parce que l'école ne leur apprenait rien, ne leur apportait rien. Peut-être que les enfants se sont mis hors système parce que ce système ne leur convenait pas. Peut-être que les enfants sont euh, devenus euh, des délinquants parce que bah, ils auraient bien voulu manger une orange mais qu'ils n'ont pas les moyens. Ben bah, non. Alors il y en a, ils vont me dire, mais ils ont cabossé. Mais oui, bien sûr qu'ils ont cabossé. Alors, oui, Anna, ils ont de la chance de trouver un travail. Ils bossent. D'autres ont moins de chance. Ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Alors, euh, ceux qui ne ceux qui, euh, travaillent pas, ils ne travaillent pas, à ma foi. Bah, souvent, ils sont obligés de voler pour manger, pour nourrir leur famille. Bah oui, leurs parents qui, eux, bah, sont devenus trop vieux ou trop malades pour, me, pour, pour manger. Et puis, vous avez ceux qui ont la chance d'avoir eu un travail. Quoique chance, je le mettrai entre parenthèses quand même. Hein, parce que qu'ils ont la chance d'avoir trouvé un travail. Du coup, euh, Macron rappelle tout. Bah, il, <rire> il leur prend les impôts, forcément. bah oui, il leur prend les taxes. Ce qui fait que le jeune, qui arrive à trouver un travail au SMIG, voilà. parce que le SMIG est quand même à 1300 bruts, 300, 1400 bruts, je sais pas. Je suis loin du SMIG, moi je suis là, en dessous, je suis largement en dessous, j'ai perdu. Hein, je... Ouais, ben une fois que les taxes, Macron rappelle tout, et tout le reste sont passés par là. Il lui reste 700, 800 euros par mois pour 8 heures de travail quotidiennes. Ouais. Et avec ces 800 euros par mois, ils vont devoir payer un loyer, ils vont devoir nourrir leur famille, ils vont devoir se nourrir eux-mêmes. Et il leur reste quoi après pour se distraire pour se changer les idées, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des adolescents, qu'ils ont toute leur vie devant eux. Enfin, ceux qui échappent à tous les virus et toutes les merdes qu'on nous envoie sur la gueule. Ils ont quand même. Ils ont l'expérience de la jeunesse à faire. Ils ont l'expérience de jouer avec. Enfin, de jouer. D'être en bande avec tes copains, partager des idées. Ils ont le. Le besoin de, de, de, de lier des relations, qu'elles soient amicales ou intimes, si c'est des besoins auxquels ils n'ont pas le droit, parce que s'ils trouvent le travail, eh ben, rappelons tout, ne leur avancera pas grand-chose. Parce qu'il faut travailler, bah ben ouais, il faut alimenter le système. Bah ben ouais. Donc il euh, ben, y en a, euh, ils trouvent des systèmes d' je ne vais pas vous les raconter, je ne vais pas vous en faire une liste. Tous ceux qui m'écoutent et qui comprennent ce que je veux dire, connaissent le système B. Et je voudrais vous dire que je ne veux pas, je, je ne suis absolument pas pour juger et que, au contraire, je suis de votre côté. Je suis de n'arrive pas à avoir un système idéal. Et bien, si le système macro et le temps Alors, Ceci dit, je me suis écartée du sujet. Le sujet, c'était euh, j'aime ma Condamine, j'aime ma cité, j'aime ma petite ville. Seulement, il y a des choses à apporter. Encore, encore, et encore, et encore. On commence petit. Voilà, la condamnion... elle c'est le principal. Ouais. Pas besoin d'avoir la dernière Mercedes hein, pour pouvoir euh, faire ce qu'on a à faire. On juste euh, une voiture qui a Pour pouvoir se déplacer. Tant qu'il y, qu y, bah, qu y a de quoi alimenter le moteur. en fait. Ouais. Sinon, y a de quoi le moteur. C'est une bonne idée aussi. Ça fait du sport. Okay. Ce que je veux dire par là, les rapports que je fais avec la condamine, c'est que ce qui se passe à la condamine c'est ce qui se passe partout dans le monde en fait. Ouais. Euh, la condamine est représentatrice de tout ce qui se passe à côté. Je vous dis la condamine parce que j'y vis forcément et encore une fois j'adore, j'adore la condamine mais euh, elle est représentative de tout ce qui se passe dans, dans la on va, rester en France. on va rester en France, de tout ce qui se passe en France, tout, tout. Et donc je me dis que si on, si on veut faire un, un pas en avant, on va commencer petit. Parce qu'on ne connaît pas des gens assez intéressants et assez intelligents et assez euh, fortunés euh, pour aider. Non. Ces gens-là, ils font acte de présence au niveau d'une réunion mais euh, ils font pas de chèque à la fin. Uh -uh. Ah non, non, on se garde notre piquet. Ou alors on se l'envoie dans des pays, bah, bah, même sur des débats. Hein. On protège, on protège. On protège, on protège. Hein. Voilà. Ah oui, les mais, mais c'est euh, le revers de la gloire. Hein. Tu fais raquer les Français, l'argent qu'on te donne, tu l'envoies à l'étranger. Ouais. Ce qui fait que du coup, les Français, elles ont plus d'argent. Ouais. Et euh, même pas, tu les remercies parce que euh, grâce à toi, euh, grâce à eux, ils se sont fait. Euh, tu t'es fait un pognon pas possible. Et au final, bah, l'argent, euh, bah, tu ne partages pas, on ne toi. Ouais, ouais. Ah oui. Oh là là Elle est belle la vie. Elle est belle. Tu remarqueras, hein, mais... enfin, je me suis pas mise en colère, je me suis pas mise en colère, j'ai pensé à toi, je me suis pas mise en colère, j'ai dit les choses, je me suis pas mise en colère, et j'ai pas envie de me mettre en colère, parce que la, co la colère est mauvaise conseillère, et de toute façon ça sert à rien, hein, ça sert à rien de se mettre en colère, ça sert à quoi. Deux, trois baffes bien, bien, bien, bien envoyés, euh, ça fait l'affaire aussi. Bon, ben voilà, tout ça pour vous dire que j'aime ma famille, que je veux aider les gens qui aiment les citoyens, euh, qui font partie de Drap, bien sûr, et euh, qui sont dans le besoin, et euh, qui n'osent pas à le dire parce que euh, c'est honteux. C'est honteux d'être dans le besoin. C'est honteux de demander de l'aide. C'est honteux. Donc les gens, ils n'osent pas. Et comme ils n'osent pas, ben, ils ne peuvent pas avancer du fait qu'ils n'osent pas demander. Moi, ce que j'aimerais, c'est réunir tous ces gens qui n'osent pas. Qui ait une confiance qui se développe entre eux. Et qu'au final, ils finissent par aussi. Qu'ils puissent t'aborder dans la rue tranquille et qu'ils te disent, bah, écoute, tu sais quoi, c'est compliqué pour moi ce mois-ci. Tu peux pas m'aider. Ça, ça me ferait plaisir. Ça, ça serait top. Ça serait top. Et Pour cela, il faut de la patience. Ouais. Il faut du courage. Il faut de l'aide. Une aide comme là -haut pas grave parce que plus que tout, et ceux qui sont avec moi et ceux pour qui j'essaye je, d'aller de l'avant, on a de la volonté et quand on a de la volonté, on a des idées et quand on a des idées, ben, on peut faire avancer les choses et quand on fait avancer les choses, ben, c'est du peu voilà donc, je ne vous embête pas davantage. On est le mardi 4 février. Et ouais, mardi 4 février. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Partagez. Et euh, en attendant une prochaine vidéo, eh ben, portez bien, portez-vous bien